Bonjour les amis, vous connaissez certainement l'expression « un hein, tiens vaut mieux que deux, tu l'auras ». Eh bien, il y a beaucoup de traders comme moi qui ont euh, quelques années d'expérience et qui se sont rendus compte que souvent en trading, on se trouve dans des positions gagnantes lorsqu'on fait surtout du day trading. Et puis à un moment donné, le marché se retourne pour x ou y raison et euh, tous les gains qu'on avait engrangés, eh bien, ils se réduisent euh, à presque rien ou, ou même euh, parfois on peut avoir une position qui devient perdante. C'est la raison pour laquelle euh, au terme de quelques années de trading, je me suis rendu compte que euh, le mieux était de trader à très court terme et de prendre les gains que nous offre le marché à très court terme. C'est la raison pour laquelle euh, je privilégie le scalping. Le scalping qui est donc euh, euh, le trading à très très court terme. Euh, des trades peuvent durer quelques secondes seulement. Et euh, bien souvent, euh, en prenant ces trades très rapidement, on va arriver à un taux de réussite beaucoup, beaucoup plus élevé que si on fait du day trading. Moi, je vois des, des gens qui disent, euh, qui préconisent de faire d'autres euh, types de trading, comme le day trading ou le swing trading, et qui ont euh, un taux de réussite de 65 à 75 euh, Moi, je préfère euh, le scalping qui vous donne un taux de réussite de 95 donc, vous voyez la, la différence. Certes, on ne va pas gagner euh, énormément d'argent sur chaque trade, mais on va avoir un nombre de trades extrêmement gagnants, extrêmement importants. Et ce qui va faire qu'on va cumuler les gains et arriver bien souvent à des, à des journées beaucoup plus, euh, plus enrichissantes que si on faisait du, du day trading avec un taux de, de perte beaucoup plus important. Donc, c'est le principe, c'est de, de prendre ses gains très rapidement. Euh, si vous tradez le, le DAX ou le mini DAX, par exemple, vous pouvez prendre un tick, deux ticks, trois ticks. Vous n'allez pas gagner des fortunes, vous allez peut-être gagner 5, 10, 15, 20 euros euh, sur chaque trade, mais cumuler euh, une série de 10 trades et 10 trades gagnants, eh bien, vous voyez que vous arrivez vite à 100 ou à 200 euros. Et si vous faites ça tous les jours, eh bien, vous faites le calcul, à la fin du mois, vous avez gagné quelques milliers d'euros. D'abord sans stress et ensuite euh, vous n'avez pas besoin de rester des heures devant les écrans. Si vous tradez une à deux heures euh, tous les matins, et bien c'est suffisant lorsque vous avez une bonne méthode de scalping. C'est la raison pour laquelle euh, je ne fais pratiquement plus que du scalping. Exceptionnellement, bon, quand un trade part euh, très rapidement, qu'il est positif, je remonte mon stop de manière à le, le laisser monter et je remonte petit à petit mon stop. Mais très souvent, le marché se retourne et euh, il ne va pas beaucoup plus haut. Et on se rend compte que vraiment, il vaut mieux prendre des petits gains petit à petit, en bien, bien sûr en choisissant le moment idéal pour se positionner. Et à ce moment-là, on a des séries euh, vraiment euh, souvent fantastiques de trades gagnants. Euh, parfois, vous faites euh, 5 ou 10 jours euh, d'affilée où vous avez 100% de trades gagnants. C'est tout à fait possible lorsque vous avez une bonne méthode de scalping. Donc, il euh, y a des gens qui, qui n'en sont pas encore convaincus, mais je peux vous assurer si, en tout cas, si vous n'avez pas euh, de bons résultats en trading, je vous invite à euh, essayer le scalping, n'essayez pas par vous-même parce qu'il y a quand même des, des techniques bien, bien précises pour savoir où rentrer et quand sortir euh, d'un du, trade pour arriver à avoir bien sûr un taux de réussite très important. Mais c'est tout à fait possible, j'ai beaucoup d'étudiants qui y arrivent très rapidement. Il suffit de voir les témoignages de mes étudiants et un taux de satisfaction très important parce que vous avez un taux de réussite bien sûr très important et c'est ce qu'on cherche bien sûr en trading, gagner de l'argent. Voilà, donc euh, je vous invite à envisager le scalping si vous cherchez donc, à améliorer vos performances. Et une fois que vous maîtrisez le scalping, ben, vous pouvez par la suite euh, essayer de faire des trades plus longs. Vous verrez si ça vaut la peine, mais je pense que comme moi et comme beaucoup de traders, vous reviendrez au scalping. Euh, qui est une méthode euh, vraiment fantastique de, de trading. Bien sûr, ça demande un apprentissage, ça demande euh, une bonne formation, mais c'est tout à fait possible d'y arriver. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. likez est là. Euh, si vous cherchez une méthode de scalping, eh bien, euh, vous avez euh, ma méthode. Vous avez un lien sous la vidéo et sur la vidéo. Euh, vous y arriverez très rapidement parce que ce sont des, des vidéos qui ne sont pas très longues, je vais à l'essentiel, pas de blabla, mais euh, de manière à ce que vous ayez des résultats très rapidement. Voilà, je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.